Ludovic Tournest, nous sommes très heureux de vous accueillir au Salon de l'Histoire de Blois euh, pour parler de votre remarquable ouvrage « Americanisation » paru chez Fayard, ouvrage qui, notons-le, a, a, a, a, a remporté le grand prix des rendez-vous de l'Histoire cette année. Euh, Americanisation, on parle d'un phénomène extraordinaire, euh, presque du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et euh, qui, aujourd'hui, dont tout le monde parle aujourd'hui, sans réellement peut-être savoir, même si on en ressent les effets, savoir réellement de quoi on parle. Moi, j'aimerais qu'on commencer cet, cet entretien par définir ce contexte. Qu'est-ce que l'américanisation Et surtout, euh, que vous nous expliquiez ce point de départ que vous choisissez, qui est le XVIIIe siècle. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est très important de définir ce qu'est l'américanisation parce qu'il y a un paradoxe. C'est qu'il euh, y a une production euh, assez industrielle, assez pléthorique sur la notion d'américanisation et dans pratiquement la totalité des cas, le phénomène n'est pas défini parce qu'il est pratiquement considéré comme étant évident. Et puis souvent, il est défini d'une manière qui, à mon avis, est incomplète. Il est défini souvent comme, disons, la diffusion à l'échelle de la planète des éléments de la culture américaine, des valeurs, des idées, etc. Et donc, c'est une définition qui est, qui est assez simpliste, en fait, et qui, qui, qui ne dit pas toute la richesse du phénomène. Moi, je l'entends de façon différente. Pour moi, l'américanisation, euh, c'est la création d'un sentiment d'appartenance à une nation, les États-Unis, qui se sont conçus dès leur origine comme étant à l'échelle de la planète. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très important. C'est une définition qui est comme ça, qui a l'air simple, mais, mais qui englobe finalement quelque chose d'assez vaste. Et du coup, euh, ça m'amène à répondre à votre deuxième question. Pourquoi est-ce que je pars du XVIIIe siècle Parce que euh, si on veut comprendre comment se crée ce sentiment d'appartenance à cette nation, eh bien, il faut revenir au début de cette nation, c'est-à-dire à la révolution américaine, à la création des États-Unis. Ça, je crois que c'est très important parce que, euh, le, le, en fait... Un point aveugle majeur de la littérature sur l'américanisation, c'est qu'on n'y parle quasiment jamais des États-Unis. Euh, or, « américanisation », en fait, le terme veut dire deux choses. Il veut dire intégration des immigrants aux États-Unis, leur transformation en Américain. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est effectivement la projection internationale euh, des produits, des valeurs, des idées euh, de, de, de, de la culture américaine. Donc il y a ces deux sens du, du, du terme « américanisation ». Et en fait, la plupart du temps, euh, les historiens n'en utilisent que le deuxième. Or, le premier est tout aussi important. Et donc euh, pour euh, traiter ces deux sens en même temps, pour moi, il est indispensable de revenir au début de l'histoire américaine. Alors justement, avant d'aborder évidemment le, la, la deuxième question, ce deuxième point de l'américanisation, qu'est-ce que, qu que vous entendez par il faut « il fallait transformer les migrants, les nouveaux arrivants, en américains Finalement, -ce -ce américain ». Finalement, qu'est-ce que s'américaniser, qu'est-ce qu'être américain Alors, il faut transformer les migrants en américains euh, parce que, effectivement, y, y a, y a, euh, euh, les États-Unis sont, sont, sont confrontés dès le début de leur histoire à un défi considérable qui est d'intégrer en un tout relativement homogène, des gens qui viennent de tas d'endroits très très différents. Donc les américaniser, c'est leur donner un sentiment d'appartenance collective aux États-Unis pour faire nation, pour faire société et pour éviter l'explosion d'un pays composé de communautés qui n'auraient rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est une nécessité quasiment vitale pour les États-Unis d'américaniser au maximum les personnes qui viennent sur leur sol. Alors « américaniser », ça veut dire quoi Et d'ailleurs, il y a des grandes campagnes d'américanisation qui ont été lancées à partir des années 1910. Alors, américaniser, déjà, ça veut dire apprendre la langue anglaise, déjà, premièrement, puisque une bonne partie de ces immigrants arrivent de, de, de pays euh, parfois lointains et donc ne parlent pas l'anglais. Ça, euh, euh, ça veut dire les initier à l'histoire américaine. Ça veut dire les initier aux principes de la démocratie américaine. Et ça veut dire euh, leur... Euh, comment dirais-je Leur... Euh, faire en sorte qu'ils euh, qu adhèrent au rêve américain. Et le rêve américain étant euh, à la fois... Euh, S'intégrer dans une nouvelle nation, euh, parce qu'une bonne partie des immigrants ont, ont quitté des endroits où ils étaient persécutés. Euh, s'intégrer dans une nouvelle nation, s'intégrer dans une nation démocratique. Et puis une partie aussi très importante du rêve américain, c'est la réussite matérielle. Euh, et, et d'où le, le, la dimension de société de consommation qui est importante dans le rêve américain. Euh, et, et donc, euh, voilà, devenir américain, c'est à la fois, <rire> c'est tous ces éléments à la fois. Alors, la société de consommation, c'est devenu quasiment un terme, ou une expression quasiment associée systématiquement à ce concept d'américanisation. Et justement, l'américanisation, donc là, dans la phase 2, c'est une exportation de ce système de consommation américain à l'échelle planétaire. C'est ça, Alors, mais, mais ce qui est important aussi de considérer, c'est que c'est une exportation de ce système à l'échelle planétaire, mais c'est en même temps sa, sa mise au point et son, son développement aux États-Unis même, donc les deux, les, les deux phénomènes sont complètement euh, connexes. Et pour moi, un des, un des euh, euh, éléments les plus significatifs du fait que, justement, américanisation, ça veut dire ces deux choses-là, euh, si on prend le cinéma, qui est un vecteur d'américanisation formidable, pour les immigrants qui viennent aux États-Unis et pour des gens à l'extérieur des États-Unis qui n'iront jamais aux États-Unis, mais qui participent au rêve américain via le cinéma. Alors les immigrants, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont au cinéma Ils apprennent les principes de l'histoire américaine, parce que dans, par exemple dans le western, qui est un des, le genre le plus populaire aux États-Unis dans les années 1920-1950, le western c'est un film d'aventure, mais c'est aussi un manuel d'éducation civique, euh, à l'histoire américaine. Et donc, il y a ce moyen, c'est un vecteur d'américanisation, et puis aussi, on y parle anglais dans les westerns, donc c'est aussi une façon d'apprendre la langue. Et puis, euh, dans sa dimension exportatrice, euh, le, le cinéma hollywoodien et, et le western en particulier, mais le cinéma en général, euh, c'est une, une industrie extrêmement puissante euh, qui effectivement euh, diffuse dans une bonne partie du monde dès les années 1920-1930 euh, avec une force de frappe considérable et euh, qui conquiert très très vite euh, beaucoup de marchés étrangers et donc euh, contribue à, à l'internationalisation euh, de la culture américaine. Mais on, on pourrait aussi parler de l'industrie musicale et de, de, de, de tas d'autres secteurs. Western, euh, cinéma hollywoodien, culture. Évidemment, américanisation englobe une dimension culturelle évidente. Aujourd'hui, la culture américaine s'est exportée, mais est-ce qu'il euh, n'y a pas d'autres domaines Qu'est-ce qui se cache derrière cette exportation de la culture américaine alors, il euh, n'y a rien qui se cache, euh, mais il y a, a d'autres choses dans l'américanisation. C'est-à-dire que euh, probablement, euh, c'est ce que je dis à un endroit du livre, c'est que peut-être la chose que les Américains ont cherché le plus à exporter, ce n'est pas tant le cinéma ou la culture, c'est la démocratie à l'américaine. Euh, ou la conception américaine de la démocratie. Donc euh, c'est sûr que dans l'exportation le, euh, de, de, de, de la culture américaine, dans l'américanisation, il y a une dimension économique très forte avec toutes ces industries culturelles qui ont une force de frappe encore une fois considérable. Euh, il y a une dimension culturelle parce que ces industries, euh, ce cinéma, cette littérature, ces peintures, elles racontent une histoire qui est celle des États-Unis. Et puis il y a une dimension politique, parce que euh, ces produits de la culture américaine, ils ont aussi euh, cette dimension euh, politique et cette, euh, cette mise en avant de ce dont les États-Unis sont le plus fiers, c'est-à-dire d'avoir construit une démocratie à l'époque, au XVIIIe siècle, où finalement une bonne partie du monde était encore dans le régime monarchique, et euh, avoir considéré que de ce fait-là, euh, il pouvait être un exemple pour le reste de l'humanité. Ce qui est intéressant quand on, quand on lit votre ouvrage, c'est que justement, on a tendance à voir l'américanisation comme une pieuvre qui tisserait, enfin, ou qui étalerait ses tentacules sur l'ensemble de la planète. Et ce que vous montrez, et j'aimerais donc, nous, donc vous, aborder ce point avec vous, c'est que contrairement à ce qu'on pense, cette domination américaine qui passerait par une, une américanisation de la culture, une américanisation politique, de la démocratie, en fait, les, les populations touchés par cette américanisation, s'approprie cette culture américaine, qui fait que cette américanisation, finalement, appartient... Cette culture américaine dans, ses, dans les pays touchés appartient-elle, finalement, toujours aux États-Unis C'est un phénomène très important. Euh, évidemment, y a, y a, on a souvent tendance à considérer que l'américanisation, c'est effectivement la pieuvre, le rouleau-compresseur, l'hégémonie, euh, euh, qui, euh, disons, égaliserait tout et, et, et ferait de la mondialisation une américanisation, euh, avec finalement une, une, une perte de la diversité culturelle, etc. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Alors, et ça n'empêche pas que, évidemment, les industries culturelles américaines sont extrêmement puissantes, ont des stratégies extrêmement agressives depuis un siècle et euh, ont conquis à bien des endroits des, des positions dominantes, ça c'est tout à fait vrai, euh, mais domination ne veut pas dire hégémonique. Et est évidemment, euh, qu'il y ait un, une, une, un projet hégémonique de la part de ces industries culturelles, c'est assez clair, Hollywood voudrait avoir 100% du marché mondial. Euh, mais euh, l'hégémonie n'est pas réalisée, d'abord elle n'est pas réalisée parce que Hollywood n'a pas 100% du marché mondial, il a une très grande partie du marché européen, mais dans beaucoup d'autres régions du monde, si vous prenez l'Inde par exemple, les films hollywoodiens, c'est 10% du marché indien, qui est le premier marché du monde, attention. Hein euh, donc euh, c est, c est, ça c'est très important. Et puis euh, surtout, la, la, les, les produits de la culture américaine n'éliminent pas les cultures, entre guillemets, locales euh, euh, avec lesquelles elles entrent en contact. Au contraire, elles sont même des, des, des, des moyens pour ces cultures de se euh, régénérer, reconstituer, euh, reconstruire, euh, enrichir. Euh, et, et donc, il y a toute une série de phénomènes de, euh, de réappropriation et de reconstruction culturelle à partir des éléments de la culture américaine. Et enfin, pour finir, dernière question, pour conclure, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'en est-il de l'américanisation aujourd'hui Alors, euh, C'est une question importante, c'est-à-dire que, euh, disons, L'Amérique, les États-Unis ont incarné pendant une bonne partie du XXe siècle la modernité et puis une espèce de modèle, et l'américanisation a été très forte en partie de ce fait-là. Alors aujourd'hui on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté on a toujours des industries culturelles qui sont extrêmement puissantes et qui ont des positions très dominantes dans beaucoup de secteurs, mais l'Amérique n'est plus un modèle aujourd'hui. L'Amérique n'est plus le symbole de la modernité qu'elle pouvait être au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a à la fois, je dirais, une domination extrêmement forte dans certains secteurs du point de vue de la culture matérielle, encore que cette domination, elle soit aussi très remise en cause par toute une série d'autres industries. Et quand on regarde l'Asie, il y a évidemment le cas de la Chine. Hein, ça, c'est très très important. Euh, mais d'autre part, du point de vue du rayonnement, les États-Unis n'ont plus du tout le même rayonnement qu'ils avaient il y a encore 50 ans. Donc ça, il y, y a une situation qui est assez paradoxale, mais qui en tout cas m'amène à conclure que le XXIe siècle ne sera pas américain. Merci beaucoup, docteur Tournette, d'être venu nous présenter donc Americanisation, qui, rappelons-le, est le lauréat cette année du Grand Prix des rendez-vous de l'Histoire de Blois 2021.